Impeccable. Ok alors bonjour à tout le monde. Je vais faire une, une petite intro donc pour cette session en conscience avec les chevaux. Euh, donc je m'appelle Sylvain Gillier. Je pratique euh, les médiations avec le cheval, ça fait une vingtaine d'années. Donc maintenant ça fait à peu près trois ans en fait qu'on organise euh, ces différents euh, webinaires euh, et donc en conscience avec les chevaux. Donc c'est des interviews, des témoignages. Et aussi des actions pour le cheval en conscience, euh, ça reste gratuit, c'est vraiment pour aider, pour soutenir euh, des personnalités euh, qui œuvrent en conscience avec les chevaux. On a déjà eu le plaisir euh, et l'honneur d'accueillir Linda Kohanov, du, du Tao du cheval. Euh, beaucoup de personnes qui pratiquent euh, chaque jour l'équitation et aussi la connexion au cheval. Euh, qui la pratique en pleine conscience, comme Blandine Valois, la créatrice du sommet en ligne, l'appel des chevaux. Également euh, des acteurs pour la protection des chevaux sauvages aux États-Unis, euh, comme Neda de Mayo, euh, qui a un sanctuaire euh, en Californie qui s'appelle Return to Freedom, et donc qui, euh, qui accueille des, des, des Mustangs qui ont été capturés pour euh, les rendre à la liberté. On a aussi interviewé des représentants des cultures traditionnelles du cheval, euh, par exemple celle. Euh, des Amérindiens Navarro, euh, dans euh, le sud-ouest des États-Unis. Et donc ce soir, euh, c'est vraiment un grand, grand euh, plaisir euh, d'accueillir donc <rire> voilà qui, qui apparaît sur l'écran, la technique c'est formidable, euh, donc qui nous rejoint euh, en direct. Donc euh, Madi euh, est, est un artiste équestre accompli, et donc il est aussi le créateur d'un festival international des arts équestres qui se déroule chez lui à, à Ouagadougou au Burkina Faso et, et donc je pense que bah, tu vas nous en, nous en parler un petit peu euh, en même temps je suis obligé de jouer de la souris parce qu'il y a toujours des gens qui rentrent dans le Zoom en fait on est très nombreux euh, ce soir et donc c'est un peu la, la grosse chaleur j'ai carrément pris le pain de glace parce que wow. il fait très chaud dans la pièce et l'ordinateur il est carrément en train de en ah, train de, de chauffer point, ouais. là ben voilà c'est ça et euh, voilà et chez chez ah, toi je aussi un petit peu mais je crois que ça enregistre pas en fait ok entendu le recording in progress ok ok chez moi ça a l'air d'enregistrer okay, ouais. ouais chez moi ça a l'air d'enregistrer la diffusion sur Facebook je pense qu'elle fonctionne Okay. Voilà, et donc a priori euh, c'est bon pour euh, l'enregistrement. Recording in progress. Voilà, euh, uh, uh, voilà. Donc, euh, bonsoir, euh, Maddy. Du coup, je vais te mettre euh, si ça marche euh, en grand écran. Voilà, ça marche un petit peu mieux. Ok, génial. Voilà, super. On va fermer la fenêtre. Euh, donc, Rebecca, euh, j'en profite pour te dire un petit bonjour. Euh, tu es, en, tu es en, en première, en prime time, là, sur l'écran. Euh, parce que, donc, Rebecca, tu, euh, as, tu as déjà euh, interviewé Maddy quand il était euh, en France, il y a, il y a je ne sais pas, il y a, ça fait deux semaines, trois semaines en Suisse, et oui. C'était en Suisse, c'était en Suisse. Pour un stage qu'on a organisé, on a mis des années à le mettre en place, on m'a dit. Trop et génial. On a réussi à le faire. <rire> Donc, euh, ouais, ouais. Mm -hmm. J'ai enregistré il y a quelques vidéos sur ma page dans les pas des chevaux. Ok, ok. On mettra le, le lien de ta page, si tu veux, euh, en, en, en, en, en dessous de la, de la vidéo, hein. dans, la, dans la bio de la vidéo et sur Facebook. Hein. C'est vraiment un travail formidable. Et donc, Rebecca, euh, j'ajoute aussi que tu vas euh, aller euh, assister à ce festival. Euh, donc, je crois c'est en octobre prochain, pour aider par rapport euh, au, au parage des chevaux, là-bas, euh, au, au Burkina, euh, près de Ouaga. C'est euh, Et dans Ouaga même. C'est dans Ouaga même, d'accord. Okay. Oui. ok. Et peut-être, je te repasserai la parole en fin de présentation, euh, pour que tu parles un peu de... de bah, de la manière dont on pourrait on peut, on peut aider ce projet, dont on peut aider le festival des arts équestres euh, donc à Ouagadougou, à au, au Burkina. Euh, et donc, pour le moment, euh, je vais hop, euh, redonner la parole à, à Madi. Donc Madi, euh, c'est voilà, vraiment un plaisir... Euh, de, de t'avoir ce soir hein, j'ai un peu eu des, des, sueurs, des sueurs froides parce qu'il y a, y a eu des petits problèmes techniques en début de, et, et ça malheureusement on, y est, on est un petit peu abonné aux problèmes techniques dès qu'on essaie de diffuser un peu à droite à gauche c'est pas comprends. évident mais bon le principal c'est d'être ensemble c'est d'être là euh, donc il y a, y a des cultures traditionnelles du cheval partout dans le monde il y en a en Amérique du Nord il euh, y en a aussi sur tout le continent africain. Il y en a bah, euh, au Burkina, près du Mali, en Afrique subsaharienne. Et, et, et, et donc ce soir, bah, tu as gentiment accepté de venir euh, témoigner euh, de ton parcours, de, quelque... de cette culture traditionnelle. Ouais. Est-ce est que tu voudrais nous, euh, nous parler un peu de, bah, de, de qui tu es, euh, ton parcours euh, voilà. Comment comment est-ce que tu en es venu à travailler avec les, les chevaux Allô allô. Avec ensemble et puis on a réussi à faire cette interview de partage. Et merci à tous ceux qui nous suivent de derrière. Pour moi c'est voilà c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui d'échanger avec vous. Bon, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Madi Dermé, artiste équestre. Je viens d'une famille de, euh, au Burkina Faso, une famille de tradition équestre, de génération à génération, et puis moi, je suis de cinquième génération. Pour moi, c'est une chance d'avoir euh, un pays comme le Burkina Faso, qui a tout un lien avec les chevaux, parce qu'aujourd'hui, l'emblème de le Burkina Faso, c'est les chevaux, c'est les talents. Et du coup, pour moi, c'est, voilà, comme je le dis, je le répète, c'est un grand honneur. D'être passionné à la base à cheval et d'avoir un pays là où le chevalier est roi. Donc euh, voilà, je, je me réjouis de d'échanger tout ça avec vous. Ok, super. Tu as, tu as parlé de, de ta famille, de ton, de ton parcours. Et... Euh, bah, ici en France, euh, je dirais que les chevaux, c'est surtout l'équitation, l'école d'équitation. Les chevaux, ils ont surtout été utilisés par, disons, les, les puissants pour faire la guerre. Et, euh, voilà. et puis après, dans les années 1920, bah, il n'y avait plus trop besoin des chevaux. Et, et donc, bah, euh, l'équitation voilà, est devenue un peu, euh, comment dire, un, un, un loisir. Et, euh, et, et chez toi, comment, comment, comment ça se passe C'est quoi cette relation euh, avec les, les chevaux D'où est-ce qu'elle vient Comment est-ce que, comment est -ce que cette relation s'est établie Et, et c'est vrai que on... tout d'abord, voilà, c'est tu donnes l'histoire comme je parlais, l'histoire de, de la princesse Tina, qui fait mmh. qu'aujourd'hui le, le cheval est le, l'emblème du Burkina Faso. C'est une histoire, c'était une guerrière, c'est une princesse Sénenga, certaines personnes le connaissent Et par son histoire, qui est pas là, ça date du 15e siècle. Et c'était une, une dame, une vraie guerrière, qui, qui aimait vraiment les chevaux, qui adorait les chevaux. Et en fait, cette dame, ça, son père, son père c'était un roi, un roi au Burkina Faso. Et ce roi, il a fait naître... Il, la princesse Nenga Et la princesse ce euh, c'était pas ses rêves, à la base, il était content d'avoir un enfant, mm. mais il voulait un garçon qui allait occuper de son héritage, mm. le roi. Et du coup, euh, à force de voir que la princesse Nenga euh, c'était comme un euh, homme, c'était plus qu'un euh, homme, c'était une guerrière, donc, cette dame, il a affronté tu vois, la réalité. Il a réussi à mettre la tradition à côté. Il a prouvé que les femmes peuvent faire comme les hommes. Et cette guerrière, il a réussi à passer des étapes. Il a déjà réussi à passer des étapes concernant euh, les chevaux, dans les chevaux, comment ils s'occupaient bien les chevaux, comment ils bien les chevaux, comment ils se battaient tu vois, en, en guerre. Tu vois, euh, par, par rapport à les troupes, ses frères et soeurs, tu vois, c'était euh, la meilleure. Et du coup, euh, de petit à petit, quand euh, elle a grandi, mm. donc euh, tous les villages voulait euh, tous les villages du, du royaume, voulaient le faire marier par leur fils. et ça qui est, voilà, est, voilà, comme ça se passe en Afrique d'habitude. Ah, oui. Et cette dame, elle a dit non, elle a, dit non, elle a refusé d'être de, de avec... Euh, des uns qui ne connaissent pas, qui c'est pas elle qui choisit. Mais c'était un une moment, princesse C'est la princesse, oui. Ah oui Non, c'est comme je dis, c'est une guerrière. À l'époque, tu ne faisais pas ça, mais toi, elle, elle a, reçu, a franchi cette ligne, et qui fait qu'aujourd'hui, il voilà, y a beaucoup de respect envers euh, voilà, les femmes qui montent les chevaux. Et du coup, euh, quand elle a fait ça, un matin, elle a décidé, elle s'est levée, elle a pris son cheval blanc. Il est parti voir le, le palais voilà qu'il est dit de choisir un cheval, le, voilà, il veut aller, il va partir. Et c'est pareil, ils n'étaient pas, pas là. Du coup, après le cheval, il est parti n'importe où, il a des traces de son destin. Il est parti loin, loin, du coup, il s'est retrouvé en plein forêt. Et en plein forêt, il ne il savait pas là où mais elle était fatiguée, elle ne savait pas là où elle était. Du coup, elle a eu le chance d'avoir rencontré un sa soeur, un sa soeur qui était dans la forêt et cette sa sœur elle, elle a vu la, la princesse elle a elle a sauvé la princesse elle a pris elle a ramené ce celui elle s'est occupée de, d'elle et la veille quand ils se sont réveillés après voilà il y a eu des circonstances parce que cette euh, sa sœur qui était en forêt lui aussi la fui son royaume parce que voilà des problèmes de, de, de famille, mais comme on, on le sait souvent, des traditions, des trucs comme ça, qui, qui est pas d'accord. Et du coup, ils se sont rencontrés tous les deux, et puis ils ont échangé, ça avait fait son destin. Et du coup, euh, les deux se sont tombés amoureux. Ils se sont tombés amoureux, et puis euh, ils ont eu un enfant ensemble. Et cet enfant, il ne savait pas quoi donner le nom d'un enfant. Mais comme c'est le cheval, le cheval qui a qui a amené le, la princesse Yenenga à vers cette, sa sœur qui s'appelait Rialé. Du coup, ils ont décidé, en l'honneur de cheval, donner le nom de cheval à, à l'enfant, qui s'appelle Wedrago. Wedrago, qui veut dire euh, cheval mâle ou étalon. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, il y a plein de Wedrago dans, dans ce pays, au Burkina Faso. Il y en a plus que tous les ethnies. Et du coup, voilà, c'est comme ça, c'est créé l'histoire du Burkina Faso c'est sur les cheval et euh, là j ai, j ai, j ai, j ai, du coup j'ai été chercher la petite image du euh, du ne sais pas si c'est le drapeau ou si c'est le le sceau du Burkina euh, avec l'étoile à cinq branches et puis on voit on voit les deux étalons de je je vois ouais, ouais. Ah ouais tu, tu les vois tu les vois c'est oui, je, le, je le vois très bien, ouais, et, ouais. vois très bien. Et, euh, et, et ça c'est les c'est l'étalon de la princesse, les, les deux chevaux blancs Exact, c'est l'étalon de la princesse, ça, ça devient c est, c est le logo du Burkina Faso. C'est le logo partout là où tu vas, c'est le logo du Burkina Faso avec les deux étalons, les, les flèches, et plus euh, le drapeau, au milieu. Waouh, on a euh, l'impression, moi qui ne connais pas trop le Burkina, je connais un peu le Cameroun, mais pas du tout le Burkina en fait. Et on a l'impression que c'est quand même une histoire, parce que toi, tu nous l'as raconté en trois voilà, minutes. Il est très long, cette histoire, il y a des détails, des petits détails, parce que si on revenait là-dessus, il y a des petits détails, souvent, il y a des trucs que peut-être vous n'allez pas comprendre aussi. Du coup, j'ai essayé de prendre ça un peu, un peu courte, euh, comme il faut pour vous expliquer comment euh, voilà hey, la princesse, a elle a ah oui, oui, j'ai senti que c'était la version euh, courte, la version... Euh... Voilà, exact, ouais. exact. Parce que voilà, ça va prendre beaucoup de temps pour expliquer cette histoire. Mmh. Mais voilà, on coupant un peu, voilà, pour nous faire comprendre comment euh, le cheval est les roi au Burkina, c'est par cette euh, guerrière euh, princesse mmh. et qui voilà, qui, a, qui a fait naître euh, à, à nous euh, des, des, des, des, des guerrières et des, des, des guerriers. À cheval et ça fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas être devenu roi sans avoir un cheval. Tu ne peux pas être devenu roi sans que les chevaux t'accompagnent. Dans ça il y a plusieurs rois. Il y a les rois de, de, de, de, des ministres, le Moronaba. Le Moronaba, c'était le, le fils de la princesse Nenga. Et du coup, le, cet roi, il a toujours des chevaux allés chez lui, dans son royaume. Et il y a ces ministres tous ces ministres ils ont des chevaux dans le jeu dans le royaume et à ça que présent dès qu'il y a une cérémonie le cheval il a toujours sa place c'est le cheval en premier et tu, tu non, nous as parlé pardon tu, oui. tu nous as parlé de cette histoire euh, de la princesse Yenenga et euh, cette histoire elle, elle existe toujours maintenant ou, euh, ou c'est vraiment dans le passé euh, ou, euh, et tu, tu as dit que c'était au 15e siècle, au e siècle oui, oui, oui, oui, mais ça existe toujours aujourd'hui, quand tu es arrivé au Burkina, le premier truc qu'on va te parler, on va te parler de, de voilà, de, de, de, de, de la princesse léngar, c'est une, une histoire, c'est une légende qui est, voilà, qui, qui est toujours un peu partout dans le pays, et tu ne peux pas échapper. Et donc, euh, voilà, pour moi, c'est voilà, intéressant d'avoir euh, telle légende comme elle, Là, je viens de faire une, une, une pièce en bronze de la place Sénéga, tu vois. Et du coup, voilà, ça m'a rappelé tellement, bon, je n'étais pas à l'époque, je n'étais pas là, mais ça m'a rappelé tellement des de, de, de souvenirs quand mon grand-père, m'expliquait tout ça, toute cette histoire, et je trouve tellement très intéressant. Wow, c'est trop passionnant, en fait. Et ouais. euh... Et on, on en parlait un petit peu avant l'interview, le, avant le, le, là, mais euh, moi, moi, je suis passionné par le, les, les, les histoires, les, les mythes, les légendes aussi, avec le, avec le cheval. Et, euh, et bon, il y, y a des gens qui trouvent ça un peu bizarre, mais, mais moi, je pense que les chevaux, ils ont aussi des choses à nous dire. Et parfois, ils nous le disent avec des histoires ou avec des, avec des légendes, comme ça. Et... et voilà, alors je trouve ça trop passionnant, trop, trop génial, en fait, Pour, ma, pour moi, ce n'est pas, y a, c est, c est pas des, des histoires. Si tu l'as vécu, moi, j'ai vécu euh, des moments incroyables. Mais si tu ne vis pas avec les chevaux, tu ne peux pas ressentir tout ça. Il y a des trucs, souvent, tu passes à côté. Moi, je passe toute ma vie, depuis tout petit, je vis avec les chevaux de, de jour en jour. voilà tout, Toute ma vie, c'est sur les chevaux, comme, comme toi, comme d'autres personnes. Mais plus tu vis avec eux, plus il y a des trucs que tu ressens, plus il y a des trucs que tu vas voir, tu vas dire c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c est, c est, pour moi, c'est la réalité. Mais chez nous, chez nous je t'explique, il y, y a toujours cette baobab. baobab, là où euh, un roi qui a grimpé le cheval, qui, qui était poursuivi, il voulait le tuer, qui a grimpé avec le baobab, sur le baobab, pour, pour disparaître. Mais aujourd'hui, on voit toujours la trace du, du sabot sur le baobab. Et le, le, le cavalier, et puis, euh, le chef, le roi, et puis le cheval, et, ils sont disparus comme ça. On ne sait pas s'il si est mort, il n'est pas mort. Mais voilà, il y a toujours cette trace qui est toujours là aujourd'hui. Et je vous parle, il y a des siècles et des siècles. Ouais, je, je me souviens aux, aux États-Unis, mais c'était au nord des États-Unis et quelqu'un il m'avait montré la trace d'un cheval euh, légendaire comme ça mais il ouais. m'a dit euh, c'était un vrai cheval et il m'a montré la trace qu'il avait euh, il y avait la trace ouais. du, du sabot dans le sol comme ça et bah, alors ça me ça me rappelle ça me rappelle cette histoire euh, dont, dont tu parles alors, on dit c'est des légendes mais parfois la légende ouais, ouais, ouais. est plus euh, plus vrai que la la réalité exact exact oui, moi, moi j'en ai, hein, ai vécu, mais il y a des trucs j'ai vécu avec mon grand-père. J'ai eu la chance de, de rencontrer mon grand-père, celui qui nous a été transmis dans toute la famille. Mais lui, avec les chevaux, c'était un truc, euh, j'ai prenais plein dans les yeux. Et lui, euh, voilà, je l'ai vu comment soigner des, des chevaux en tradition avec les, les, les plantes. Et les vétérinaires, ils n'arrivaient pas à soigner. Et tout, ils envoyaient celui mais ils ne soignaient qu'avec des plantes. Et puis. Euh, en une semaine, tu vois, régler tous les problèmes, et je me souviens même des chevaux qui avaient des problèmes, qui ne voulaient même pas, tu vois, qui pas bien à la tête, qui, qui les gens ne savaient pas quoi faire, ça passait chez moi à la maison, et à l'époque. Et du coup, voilà, moi, je, mon grand-père, tu voyais les chevaux à l'époque, ils étaient vraiment costauds, bien bien tellement bien prendre soin, tu vois, c'était, voilà, c'était des... Tu sentais qu'ils prenaient soin, quoi, c'est pas que utiliser le cheval. Et moi, j'ai eu la, la chance d'apprendre toutes ces bases, de, de prendre un champ un cheval. Moi, je prends toutes ces bases. Avant de, de commencer partout, il faut commencer par le chouan. D'avoir un cheval qui est bien dans la tête, c'est un cheval qui a ses petits moments dans le parc, c'est un moment qui, qui, que l'homme s'occupe de prendre soin pour le rendre heureux. Mais une fois que tu as ça, le reste, tu peux déménager le cheval. Et du coup, ça, j'ai appris avec mon grand-père. Et effectivement, en prenant le temps, à faire avec tout ça, tout ça marche. Et surtout, moi, tu dis, ouais, ouais c'est quelle technique Pour moi, c'est une passion. C'est une passion, il faut prendre le temps, il faut, faut, faut déjà être passionné. Et euh, j'aime bien chercher d'aller creuser sur la tête des cheveux, voir qu'est-ce qui se passe, sans le demander qui, qui se ce soit. Toi. Donc, voilà. C'est pas que moi qui apprends des choses, les cheveux, ils m'apprennent tellement des choses que je ne peux pas le dire. Pour moi, c'est énorme. Ah pardon, il faut que je remette mon micro. Et, euh, et, et toi, qui as, tu as, toi qui as vécu, euh, tu as vécu toute ta vie avec les chevaux, avec, euh, bah, avec ton, ton grand-père, avec ta, ta famille, et, euh, et comment, comment ça se passe Comment ça se passe pour euh, apprendre l'équitation et, et, et ici, par exemple, quand on apprend l'équitation, bah, on va dans un club équestre. Et puis, euh, voilà, parfois le cheval, il, est, il a déjà sa selle sur le dos, il est déjà tout préparé. Et, et voilà, on va lui apprendre à tourner à droite, à tourner à gauche. C'est souvent dans un, dans un, un manège. Et, euh, et voilà, chez, chez toi, comment, comment est-ce que ça se passait Et, et, et est-ce que tu voudrais nous parler un peu de ton... Voilà, de ce que toi, tu as vécu, en fait. Avec un grand plaisir. Après, je suis dans un cours, c'est un cours, hein. une grande maison, un cours. Là, il y avait 20 chevaux, des 20 chevaux en liberté. Et le barrage, il était juste à côté. C'est des chevaux, le grand-père, le matin, quand il se réveille, il est lâché, ils vont aller, à... ils partent tout seuls, ils traversent le quartier, ils allaient aller au barrage. Ah bon leur journée. Oui. En liberté, là, en les... liberté en ça liberté. veut dire, ils n'étaient pas dans un, dans, un, dans un paddock Non, ou... pas de porte, rien du tout. Ah là là Et et le soir, il rentre tout seul. Donc voilà, Et pour moi, c'était une vision que j'ai vue. C'est pour cela que j'aime bien le cheval, la liberté, la façon de voir les chevaux qui s'expriment tout seuls. Pour moi, c'est le plus beau. Et comment j'ai appris Parce que ce que moi, j'ai appris, je n'ai pas appris à monter sur un cheval directement. Directement, parce que ça, c'était interdit chez nous, au Burkina, avec mon grand-père. Tu peux faire deux ans ou même cinq ans, juste prendre soin des chevaux. Quelles les bases D'avoir soin un cheval, d'avoir brossé un cheval, d'avoir noué un cheval, d'avoir promené un cheval, d'avoir. Tout ça, ça, ça peut prendre deux ans avec le grand-père. C'est ce que les bases, c'est ce que nous a pris. Et une fois ils voit vraiment qu'il était motivé, qu'il vraiment. Parce qu'il est là, on était, plusieurs, hein. on était plusieurs avec mes frères et sœurs. Il y avait d'autres personnes, des gens d'autres cavaliers qui venaient vivre avec nous dans cette cour, parce que c'était le cours là où tout, le, tout ça s'est passé avec les chevaux. On était ménagers, on était nombreux. Et du coup, euh, voilà, c'est lui, il voyait qui est qui, voilà, qui s'occupait bien de chez choix, qui était patient, tu vois, il ne te disait rien, mais il voyait tout. Mais dès qu'il voit que tu as atteint les, les objectifs, il t'appelle, tu là, il commence à te faire monter à cheval. À te faire monter à cheval, comment euh, faire marcher un cheval, comment euh, parler avec cheval, comment tu monter avec ton poids corps, comment. Euh, tourner de gauche à droite, donc voilà, c'était les bases, à partir de là, c'était les bases, et petit à petit et puis tant euh, t'avances. Et après, voilà, c'est un garda gardin, parce qu'en Afrique, nous, on apprend beaucoup aussi un ligue gardin, et après, on pratique. C'est rare d'avoir les postes, à part mon grand-père, que je me rappelle, qui m'a mis sur un euh, cheval, et mon oncle, mon oncle aussi, qui s'appelle Madi Dermain, qui est au Burkina actuellement, qui, qui m'a enseigné l'art de la voltige. Donc, voilà, mais cette enseigne, voilà, c'est les enseignes, tu les gardes, tu fais la même chose. Et si le grand-père, il voit ou l'oncle, il voit que tu galères, il te prend Mais il n'y a pas des formations là, où on te dit, on a trois ans de formation, on a une semaine de formation, on va faire non, non, non. Tu, tu les gardes et t'appliques. Et si ça ne va pas, il te corrige et petit à petit. Moi, j'ai beaucoup appris comme ça Par contre, les soins et les bases, j'ai appris tout, tout, tout avec la famille. Et pour moi, c'était ce qui était le plus intéressant, c'est pas d'avoir monté un cheval. C'est juste être à côté du cheval. À l'époque, tu étais juste à côté du cheval, tu, tu faisais les choix, tu étais content. Et on coupait de l'air, on partait couper de l'air frais à, à des kilomètres, des cinq kilomètres. On portait sur la tête, on venait, on nous les chevaux avec de l'air frais, on les baladait, on les touchait, puis ça suffit. Sans monter pas cheval. c'est comme ça. Et puis petit à petit, voilà, j'ai commencé et c'est à l'âge de, de 10 ans que j'ai commencé les, cours, les courses épiques. Parce que le grand-père, il aimait les, les, les courses épiques aussi à l'époque. Et du coup, à l'âge de 10 ans, j'ai commencé les courses épiques. J'ai gagné des grands trophées avec une fierté. Et voilà, c'était des très, très bons moments. Et à un certain moment, euh, voilà, c'était pas mon truc, parce que tout ce qui est concurrence, tout ça, j'étais pas là. Bon, quand le grand-père, il était plus là, voilà, ça, tout ça, ça m'a dégoûté. Mais j'ai repris les bases de la tra de dressage tra traditionnel, et puis tout ce qui est voltige, tout ça, et puis mon oncle, il m'a accompagné jusqu'au bout. Et après, j'ai pris mon chemin tout seul. J'ai pris mon chemin tout seul en... Il partait, moi, je faisais genre, 10 km juste pour aller répéter, comme je n'avais pas de, de, de manège ou d'endroit, parce que c'était dans le quartier, ou c'est dans le quartier où je partais en Brousse, là où il n'y avait personne. Donc, je me levais le matin très tôt, genre, 6 heures du matin, là où il fait toujours frais. Du coup, je vais aller répéter, que ce soit en liberté, en voltige, et en dressage. C'est là où il n'y a personne, c'est calme, là où voilà, tu peux vraiment travailler. Et petit à petit, je tombais, je me relevais, je, je continuais. Et petit à petit, j'ai réussi à, voilà, à sortir même des figures, même que je n'attendais pas à sortir. Et du coup, voilà, j'ai fait des figures à moi personnellement. Et j'ai réussi aussi à faire de la liberté au feeling. Au, feeling à la, au début, c'était au feeling. Feeling, jouer avec mon cheval, communiquer, le parler. Et petit à petit, voilà, j'ai réussi à, à comprendre tellement, tellement de choses que le cheval m'a appris. Je dis là, je commence à avoir, à, commencer à, avoir, à comprendre un peu un peu. Oui, moi, tu as, tu as parlé de, de commencer à côté du cheval, d'observer et, et c'est vrai que bon, si dans un centre équestre, bah, le, le, le directeur du centre équestre, il disait « Ah oui, mais il faut regarder le cheval pendant trois ans avant de monter dessus je suis pas sûr qu'il aurait beaucoup de clients ici mais, <rire> mais mais moi je pense vraiment que on apprend plus euh, en étant à côté d'observer peut-être d'écouter aussi et, oui. et, et voilà mais c'est un petit peu comme ça que j'ai appris parce que moi je je ne suis pas un cavalier traditionnel euh, disons de d'équitation classique donc euh, j'ai travaillé avec les chevaux en, en liberté aussi, c'était peut-être pas dans la brousse, mais et, et, et qu'est-ce que tu as appris avec les chevaux Qu'est-ce qui t'ont en, en quelques en quelques mots, en quelques phrases Qu'est-ce que tu dirais qu'ils t'ont qui t'ont enseigné ou qui t'ont appris euh, Plus pas, ils m'ont appris design, la, la patience, la patience parce que si tu n'as pas la patience, euh, voilà, si as envie d'avoir des résultats avec euh, en disant je veux ça, je veux ça, pour moi j'ai vu à un moment que ça marchait pas. Ils m'ont dit non non ça marche pas avec moi puis genre, souvent, ils m'ont mis à ma place ils me dit non ça marche pas avec moi comme ça je dis ok ok parce que là tu prends du temps tu essaies d'écouter le cheval et... et à ce moment, en prenant le temps et là tu arrives à comprendre que ouais c'est lui qui a raison c'est lui qui a raison et puis voilà et après tout ce qui est dans la douceur d'être calme d'être toujours là Toujours là, voilà, dans les jeux, toujours, euh, aller, voilà, dans le bon sens, il y a des de mauvais sens aussi, hein, j'ai eu des, des problèmes, il y des m'ont donné des coups de pied, toi, tout ça. Et à un moment j'ai dit, bon, c'est pas de ma faute, mais à des moments, c'est voilà, on ne peut pas dire que c'est toujours la faute de, de l'homme. Dans une coupe, c'est comme dans une coupe là, il y a des voilà, il hauts débats, tu vois, voilà. Donc, euh, il faut, faut en discuter et puis essayer de trouver une solution. Donc euh, voilà, c toi, moralement, dans, dans tout ce que je fais, même dans, en dehors des chevaux, les chevaux, ils m'ont appris tellement à se poser que je ne pourrais jamais les remercier. Pour moi, c'est énorme. Et aujourd'hui, je continue à rechercher ça. Vois, je continue à rechercher ça. C'est pour cela cette fait aujourd'hui. Moi, je dis, j'aime bien le mot tressage. C'est effectivement, voilà, on appelle aujourd'hui ce qu'on fait, du dressage. Mais moi, aujourd'hui, je passe par l'éducation. J'ai voilà, un cheval aujourd'hui, j'ai acheté un cheval aujourd'hui en France, et je mets trois chevaux au Burkina, et moi j'appelle ça de l'éducation. L'éducation, pourquoi Parce que voilà, quand je vois comment je vis avec mes enfants, et je, je vis avec mes chevaux, en fait, j'essaie de, de les éduquer, pas bah, pareil, mais voilà, le, les enfants, tellement, ils vont t'apprendre des trucs. Tu vas essayer avec, euh, voilà, avec tes chevaux, ils vont te mettre à ta place, et petit à petit, tu dis. En fait, il y, y a une grande différence, tu à l'écoute de l'un et l'autre. Du coup, voilà, moi, ça, ça, ça m'aide beaucoup euh, par rapport à tout ça. Je ne euh... pas, toi, je vais comparer toi, les humains les, les ah, avec euh, les animaux. Mais quand tu vis dedans, tu vois ce que tu Quand je rentre de, de, du travail, je vois mon cheval, il y a des moments, il était à l'écoute, il y a des moments, et voilà, ça partait, tu vois là, tu dis, wow, arrive à la maison, c'est un peu pareil, tu vois, tu, dis, wow, tu vois, ok, et je commence à comprendre quelque chose. Donc, pour moi, c'est voilà, intéressant d'être à l'écoute de, de l'un et de l'autre. Ouais. C'est vrai qu'il y a des jours où les chevaux sont pas très bonne humeur. Euh, ouais. J'ai une jument de race Camargue, elle n'est elle a, elle a, elle pas de bonne humeur tous les jours, ça c'est sûr, <rire> euh, mais euh, tu as parlé de la, de la, de la douceur, de la... Et, et je sais qu'ici beaucoup de, de, de, de personnes parlent de la, de la connexion, euh, est-ce est -ce que c'est quelque chose que, qui, qui, te, qui te parle quand, quand, euh, quand on parle de connexion avec les chevaux ou, euh, ou est-ce que c'est plutôt la, la maîtrise de, de l'animal Oui, euh... la, la, la connexion, ça, ouais, ça me parle, parce qu'une fois, si tu es connecté à ton cheval, ou ton cheval est connecté avec toi, pour moi, il y a quelque chose qui se passe. Mais s'il n'y a pas de connexion, il n'y a rien, toi, pour moi, c'est au feeling. C'est au feeling, mais d'être connecté à ton cheval, ou ton cheval est connecté avec toi, il y, a, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Ouais. Ouais, et parfois même, c'est même difficile de décrire ou d'expliquer de, ce qui se passe avec des, des mots parce que parfois c'est vrai que c'est un petit peu en dehors des mots euh, ce qui se passe euh, exactement entre une personne et son cheval et, et, je, et je, je sais que tu as tu, donc tu es un artiste équestre, accompli comme on dit et peut-être avec ce que le, ton grand-père t'a appris ou ce que les chevaux ont appris et... Euh, et donc tu as, tu, as, tu as travaillé en France aussi, euh, je sais que tu as travaillé à Amnéville, il me semble avec Bartabas aussi, ou en tout cas avec des spectacles, avec les chevaux. Et... Moi je n'ai pas eu la de travailler avec Bartabas, mais je l'ai rencontré puis on oui. a fait des entretiens, au moins trois entretiens, je devais travailler avec lui, mais ça ne s'est pas fait, et voilà, j'ai okay. eu l'occasion de passer là-bas plusieurs fois, voir son travail, puis il des copains qui travaillaient là-bas. Et... Et de l'avoir monté à cheval, j'ai appris beaucoup de les choses aussi. Comment c'était ton, ton expérience euh, en, en France à faire des, des spectacles, à faire des spectacles équestres Est-ce que ça t'a inspiré Est-ce que tu est as trouvé que c'était différent euh, que, comment, comment ça s'est passé pour toi en fait Ok, je vais bouger en même temps parce que je vais mettre un chargeur en même temps. Ah oui, d'accord, d'accord. Voilà. Ok, ouais. Mais ça va, on te, on, te voit, on te voit super bien là. C'est joli, il y, a des, okay. il y a les arbres même, c'est très joli. Euh, merci. Et, comment dire euh, Pardon, c'est quoi ton question je, Tu me reposes ta et, question euh, si Non, mais euh, quand tu as, tu, as, tu, as, tu as participé à des spectacles en France, tu t'es à ville, je crois, au, au zoo avec les... Ils ont des rapaces aussi, ils ont des oiseaux là-bas, je crois. Exact. et, euh, voilà, et Comment c'était comment pour toi bah, de... de de, de travailler dans le milieu du spectacle, et, euh, et, et comment, tu, comment tu as vécu ça et Moi, tout d'abord, avant de, de, de commencer, quand je suis arrivé en France, j'ai eu déjà l'occasion de, de avoir, euh, faire une formation, une formation des centres des arts équestres. J'ai fait trois ans de formation des centres des arts équestres, et du coup, ça m'a permis de renforcer mes compétences. J'ai chargé 2 secondes. Ouais, ouais, ouais, ouais. Pas de problème, pas de problème. J'ai juste dessus Ouais. Ah voilà, ça va. Voilà, comme ça je me mets là. J'ai juste Ouais, ouais, impeccable. Ouais, j'ai mis la batterie excusez-moi. Ouais, ah, ouais, mais... ouais, pas de problème, pas de problème. Pas de problème. Je... Du coup, tiens, je vais en profiter pour passer les... Pour passer les, les, les images, là, on, avait, on a... Hop. Voilà, ça, ça c'est les... Premier, ça, c'était mon premier festival que ça, c'était à 20 minutes de... de ah, c'est trop beau bon, hein de c'est trop beau ça, hein euh, Merci beaucoup. Hop, voilà, je vais te remettre aussi. Hop là. Euh, ah, c'est presque ouais, les je... talons de, de la princesse Yenenga, hein. franchement. Ouais, hein. C'est ça, c'est un cheval blanc, c'est exact. Et ouais, et ouais, et ça c'est ouais. donc le, le, le Burkina Faso, le... le... Ex exact, ouais. Les armes, les armes du Burkina Faso, avec, voilà, euh, je sais pas si c'est du maïs gros. ou du manioc qu'on voit d'ailleurs. C'est du maïs, ouais. Ah, c'est du maïs, ok. Voilà. Super, belle, super belle photo hein. oh, merci beaucoup et euh, donc voilà le festival ça c'est dans le terrain là où j'ai acheté un terrain de 1 hectare en fait. d'accord pour construire un centre des arraquettes pour pouvoir former les jeunes et c'est dans ce terrain là que je fais le premier festival ok super ça, ouais. ça c'est au Burkina alors ça c'est au Burkina Ouais. ouais. Dans, le, dans le terrain que j'ai acheté le terrain pour les ah ouais, ouais, super. Euh, donc ça c'est l'affiche du festival, on en, on en reparlera peut-être un petit peu euh, après. Donc c'est un festival que tu as créé en fait au, au, au Burkina. Et, euh, et com comment ça s'est passé, euh, passé pour toi euh, de, de, de créer le festival en fait Alors attends, j'essaye de trouver comment on l'arrête, la diapo, voilà, je crois que c'est comme ça. Oui, pour moi, c'était bon, d'avoir été déjà en premier, d'être impressionné des chevaux à la base. Ouais. D'avoir un pays comme. Tu m'entends Ouais, ouais, ouais, je t'entends bien. On te... Ouais. on te voit impeccable. Pour moi, déjà, d'avoir euh, eu la chance d'être impressionné des chevaux à la base. Ouais. D'avoir euh, de deux un pays comme le Burkina Faso qui a toute euh, son histoire autour des chevaux. Hum. J'ai voilà, vécu dedans, j'ai dit il y a tellement de choses à mettre en avant, même si ça reste un pays pauvre, mais les riches entre en culture. Dis, voilà, il faut des gens comme moi ou d'autres personnes hum. qui vont continuer à prendre le relais parce qu'à un moment ça a commencé à, à mourir un peu, à partir de euh, cette tradition équestre. Après c'est pas facile, comme je le dis souvent, c'est pas facile parce que... Ça fait trois ans que je galère sur ce projet pour euh, le mettre en place. Je fais de mon mieux, mais c'est pas vraiment facile. Voilà, bah, c'est bien pour ça qu'on essaye un peu de d'aider euh, les initiatives pour euh, qui peuvent exister, pour pour euh, garder, pour sauvegarder les cultures écaisses. Euh, Moi, euh... je suis convaincu que bah, ces cultures-là, elles ont beaucoup de choses à nous dire. Même si, bon, bah, c'est sûr, le PIB du Burkina Faso euh, c'est pas les, les États-Unis, c'est pas la Chine, c'est sûr. Mmh. Mais y a la, la valeur, c'est pas seulement le, le produit intérieur brut. Il hein. y a, y a, exact. Y a, y a un pays qui s'appelle le Bhutan ils ont dit que euh, c'est plutôt le, le bonheur, le bonheur qu'on a à l'intérieur de soi. Bonheur intérieur brut. Voilà, parfois ça a plus de valeur que le, disons le, les capitaux, euh, même si euh, quand on monte un. Un festival, c'est vrai que c'est un petit peu plus facile qu quand on a des, des capitaux. Et euh, Mais on en parlera en, en fin d'interview. Euh, comment est-ce qu'on peut aider ce festival et, et, et comment on peut euh, bah, aider euh, les cultures du cheval en général J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui ont posé des questions. Et on prendra peut-être 5-10 minutes à la fin pour répondre aux questions. De soucis, ouais. Pas de soucis. Non, euh, du coup, je continue sur le, le parcours ou sur le festival. Ah, écoute, c'est, euh, moi, c'est le leadership partagé. Et, et c'est sûrement bien que tu nous parles un peu du, du festival et, et, et de. C'est-à-dire, est-ce est -ce que le, le festival pour toi, euh, c'était une dans la continuation de ce que tu as vécu ou. Pourquoi, pourquoi tu l'as créé en fait Qu'est-ce qu'il qu y avait en toi au moment où tu t'es dit je vais faire la première édition d'un festival parce que c'est quand même un, une grosse, un gros morceau de, de bois qu'on se met sur les épaules quand on prend cette responsabilité-là. Exact, c'est un gros poids sur les épaules comme tu l'as dit. Et voilà, moi j'ai voilà, vécu dans ce pays là où toi, le cheval il est partout là où il y a toute une tradition. Pour moi ce que j'ai vécu Aujourd'hui je ne le vois plus, on est en train de tout perdre, on est tout perdre, même euh, voilà, un peu partout. Je dis, ce n'est pas le moment, ce pas le moment. Je suis passionné, toi, je suis passionné de cheval. Je dis, on ne va pas lâcher, même s'il n'y a personne qui fait rien, moi je vais essayer de faire quelque chose. Et je le fais parce que je sais les jeunes et les gens, ils adorent ça. Mais bon, on n'a pas un gouvernement qui nous, nous appuie là-dessus. Mais voilà, petit à petit, toi, le, tu vois, il commence à prendre forme. voilà c'est un festival qui manque de fond, qui manque de fond à aller en avant. Mais voilà, malgré tout ça, on dit, on va continuer à, à aller de, de l'avant parce que voilà, je suis passionné. Moi, je pense, aujourd'hui, si je n'étais pas passionné, j'allais arrêter ce projet. Et j'en ai vu des gens qui ont commencé à faire des salons de chitual, des gens qui ont commencé à faire des de trucs, mais j'ai arrêté parce que ce n'était pas des passionnés. Et moi, je le fais en premier parce que je suis passionné. Et je sais, il y a tellement de... C'est un pays qui est plein de richesses dans cette tradition équestre. Et comme aujourd'hui on est en train de le perdre, je dis, ça sera dommage, c'est dommage. Comment nos, nos enfants ils vont vivre ça après, comment les jeunes ils vont apprendre à continuer cette tradition équestre et de le développer. Donc moi, mon but, c'est... Voilà, j'ai décidé, j'ai dit, bon... Je vais essayer, mais avant d'essayer, toi le, le premier festival, tous les ans, je retournais en Afrique. Et quand je retournais en Afrique, j'avais mes, mes chevaux, j'avais quatre chevaux à l'époque en Afrique. Et je faisais des, avec mes propres sous, je faisais des, des spectacles équestres. Et on faisait ça petit à petit, on expliquait les gens le travail avec les chevaux, tout, ça avec ma, tout ce que j'ai appris en Afrique et tout ce que j'ai appris en Europe. J'arrive à mixer ça pour transmettre aux jeunes ou ceux qui sont vraiment intéressés. Et petit à petit, j'ai vu que les gens ils sont intéressés. J'ai euh, même fait venir des, des, des artistes français qui m'ont accompagné, qui étaient intéressés de découvrir ce pays. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit « waouh, c'était le bonheur pour eux ». Et le public, il prenait plein dans les yeux. Et moi, ça m'a donné le courage d'aller encore plus loin que ça. Mais ça en allait encore plus loin que j'ai vu. Voilà, c'est du gros travail. Tout est là. Tout est là. On a des cavaliers, des super cavaliers qui sont méconnus. Je parle d'un Afrique de l'Ouest, qui ont des talents. J'en ai rencontré quelques unes dans, dans mon premier festival. Des gens qui n'ont rien, qui ne font rien avec, mais qui sortent et des, des trucs à cheval. Ils disent, c'est incroyable. Et toutes ces personnes, sont, voilà, on ne les voit pas. Et du coup, le but de ce festival, c'est de mettre en lumière les talents de cavaliers d'Afrique et c'est un festival de et un festival de partage et je pense que aujourd'hui voilà si on arrive à mettre ça en avant et voilà il y a certaines personnes au Burkina qui vont profiter voilà ça va créer des emplois ça va créer tellement de choses d'apprentissage des chevaux à, à, surtout la beaucoup jeunesse la, la jeunesse au Burkina Faso Après ce n'est pas, pas vraiment facile, hein. je, je le dis, je le répète, mais voilà, je voilà aujourd'hui on peut avoir des soutiens, toi, des gosses à droite qui peut accompagner ce, ce projet, ça sera super, ça sera super. Je, on essaye, voilà, une équipe qui est sur place qui, qui me donne des coups de main, mais voilà c'est pas facile, c'est pas facile. Ouais, c'est des images qui me font. Oui, et je suis en train de passer justement quelques images de. De ce, de ce festival, de la, la, de la brochure de présentation du festival donc avec les, les cavaliers africains euh, je vais même agrandir un peu parce que c'est trop beau cette photo avec euh, donc toute la, la, la diversité aussi hein, de ces, ces cavaliers j'ai vu quelqu'un poser la question euh, comment ça se fait qu'il y a des chevaux en Afrique noire bah oui oui il y a, y, a, y, a, y a des chevaux là, il n'y a pas de doute on voit aussi là la diversité de ces différents cavaliers que moi je ne euh, connais pas du tout. Ils viennent tous du Burkina Faso, ces, ces cavaliers qui sont oui, là sur la, la, la photo okay. ils viennent tous du Burkina Faso, ils viennent tous du Ces images-là, c'était avant mon festival, c'était un festival euh, au Burkina, qui est entre le frontière du Mali et puis le Burkina. Mais c'est au Burkina, c'est un festival qui s'appelle Feshiba. Ah. et c'était un festival, euh, voilà, que... J'ai reçu à inviter tous ces gens qui sont venus à mon festival pour, pour essayer de partager leur savoir-faire. Ce festival, à l'époque, suis parti voir tout ça, mais ça c'est incroyable. Et ce que je fais, c'est pour ça que ça m'a donné toute cette idée, idée, ces gens qui sont cachés, qui ont des talents, ils ont besoin d'être à à lumière. C'est pour ouais. ça que le festival international des arts et est créé. Carrément, carrément. Et... J'ai entendu parler des cavaliers Mossi. et euh, les, les cavaliers Mossi, c'est ceux qu'on voit sur la photo Ou alors il y a plusieurs... Il euh, euh, y, a, y, a, y a plusieurs... Euh, euh, ou je sais pas c'est des tribus ou des ethnies ou des, ou des groupements de, de cavaliers où, euh, Oui, là c'est des ethnies. Ce n'est c'est pas les cavaliers du groupe français, c'est les cavaliers euh, qui sont à Bahreïn, qui est pas loin à la frontière du Mali. Ah ok, ok. Qui, voilà donc euh, voilà les cavaliers Monsi, c'est comme je parlais euh, genre, euh, les Monsi, c'est ceux qui habitent à Ouagadougou, dans la capitale ok c'est voilà c'est avec euh, l'histoire de la princesse Sina qui est, qui, qui, qui, est née, qui est qui qui fait qu'il a le voilà il y a le royaume de Monsi, il y a les Monsi, un peu de tout partout euh, dans, dans le Gout important. alors euh justement il bah, y a tellement de photos que j'en ai pas mis tu vois mais voilà il y a des telles images de, de frie, quand tu vois les gens comment ils montent à cheval comment ils communiquent avec les chevaux pour moi c'est énorme ah c'est sûr c'est sûr c'est sûr après il Alors... faut être sur place pour pouvoir le vivre bon les photos ça fait geler mais il y a encore beaucoup de c'est sûr tiens là justement ça me donne envie de, de mettre une voilà, voilà, une ça c'est la... un site internet, je crois que c'est Jeune Afrique, c'est sur euh, le site de Jeune Afrique, avec une, une interview sur l'épopée le... Dienganga Ok. Donc, reviens. Voilà, en fait, je vous explique, je... je profite pour vous expliquer un peu. Oui, oui, oui, oui, oui. c'est un... un festival, un festival de cinéma qui s'appelle le FESPACO. D'accord. très connu en Afrique. D'accord. C'est très connu en Afrique et c'est tous les deux ans aussi. Et ce festival, c'est un festival qui fait venir des gens de l'Europe, de l'Amérique, de toute l'Afrique et les Africains ils, ils participent à, à des de, de, de, de documentaires, des films et tout ça. Ok. Et ce festival, le but de ce festival c'est le trophée, c'est le trophée de la Princesse Sénégal. Ils ont toujours un projet un trophée qui s'appelle euh, la Princesse Sénégal. Et, et du coup, c'était... Et à l'époque, ils m'ont fait venir de, de la France ouais. parce qu'ils voulaient faire l'ouverture sur les chevaux. Ah oui, super. Voilà. Du coup, quand je suis arrivé, j'avais deux semaines pour travailler sur une mise en scène avec 40 chevaux et 40 cavaliers, plus... Euh... Bon, j'avais quoi J'avais 8 musiciens. Ah oui Du coup, j'ai travaillé ça pendant deux semaines en mettant en place ce, ce spectacle. Qui, qui, a, qui tout le monde a pris vraiment plein dans les jeux. Ah, oui. c'était vraiment des très très bons moments. Ah, c'est voilà, moi, moi qui l'a mis en place pendant ce festival. C'était en 2017. Ah, mais c'est trop génial ça. C'est magnifique. Mmh. Hein. Et... C'était au stade. Et du coup, il y avait toutes les autorités qui étaient là. Il y avait tous les intrinsèques qui étaient là. Même le président était là. y voilà. Okay. Et vraiment de bons retours par rapport à ce spectacle. Oh, c'est. Superbe, superbe. Merci pour le, merci pour le, le partage. Et merci à toi. je vais revenir au, aux photos. Hop, voilà. Donc avec, euh, donc ta photo. Fout... Ça c'est à Voilà, ouais ouais. Superbe, superbe photo. Hein. Et donc ça c'est des photos euh, qui viennent du, de la, du, du dossier de présentation pour le, le festival en fait. Euh, alors, est-ce que ça marche? Euh, voilà, ça c'était mes premiers ouais. festivals. Ouais, ça, c'est le festival aussi, le premier édition. Ah, oui, oui, oui, oui, oui. J'adore le, le, le, rond, le rond pour euh, les chevaux avec les, les pneus, c'est trop bien. Moi, <rire> bon, genre, on n'avait pas des, des, des budgets pour faire euh, la piste, et du coup, on, a, on avait des pneus partout. J'ai dit. Euh... On fait une piste avec les punais, et puis là voilà, ça a bien marché. Ah ouais, mais il y a, y a une énergie, énergie là-dedans qui est incroyable, qui est vraiment incroyable. Oui. Et merci beaucoup. Et, bah écoute, merci, merci à toi. Et, euh, et donc, pour euh, aller doucement vers la, la, la, la conclusion de l'interview, euh, qu'est-ce qu'on qu peut faire pour aider euh, bah, les traditions du cheval les, à, à se disons à, à se, se perpétuer, à se développer. Tu nous as dit que, comme partout d'ailleurs, hein, les traditions bah, elles sont en train de, de, de disparaître et ah, c'est dommage, ouais. dommage. Et qu'est-ce qu que tu penses que, que, que moi, ici, euh, voilà, petit français euh, qui habite ici, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire euh, Alors, tu vas me dire. Euh, et il faut que tu fasses un virement sur le compte du festival. C'est vrai, c'est vrai qu'on euh, peut faire ça. Et, et, et d'ailleurs, euh, je proposerai à Rebecca justement de, de parler de son projet de financement participatif pour aider le festival. Voilà, ouais. mais euh, à, à part faire un oui. virement bancaire, qu'est-ce qu'on qu peut faire pour aider et Pour, pour que moi, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Je te remercie beaucoup, Sylvain et, toi et Rebecca. D'avoir déjà de parler de ce festival, pour moi déjà c'est, voilà, il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui nous regardent. Je partager ça avec tout ce monde. Pour moi, je trouve ça, voilà, déjà, c'est voilà, du boulot, je te remercie, c'est déjà énorme. Avec plaisir. Et quand, voilà, mais comme je dis, c'est un festival qui, qui demande du de fonds. Il n'y a pas de fonds, voilà, donc euh, voilà, on a des petits budgets. Mais euh, ce que je recherche aujourd'hui, c'est des partenaires ici en Europe ou ailleurs. Ils okay. sont prêts à accompagner ce, ce, ce projet de financement ou matériel. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, si je décide, il y a eu des années, le deuxième édition, j'avais n'avais pas des projets. Ah. Le projet, c'était de faire venir les autres pays d'Afrique. Tout Là, à fait. Le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger. Mais pas manquer des moyens, je connais les talents de ces caravaliers. Et voilà, le but c'était de le mettre en lumière, du coup j'ai pas eu de moyens pour aller jusqu'au bout de, de ce que je voulais faire. Je fais le, le peu que j'avais avec. Non, mais aujourd'hui si j'arrive à venir tous ces cavaliers mm. qui viennent un peu de partout en Afrique, de l'Ouest, et, et en, en Europe, les artistes que je connais ici en France, mm. je soutiens toujours, qui viennent tous les ans, au moins c'est un ou deux, trois personnes qui sont qui viennent, qui me donnent des coups de main, France, je ne peux pas remercier ces gens, -là. Donc, euh, voilà, mais le gros souci aujourd'hui, c'est le voilà, manque de, de moyens. Moyen bien sûr, bien sûr, mais et, et moi je, je, je, dis, je dis aussi que dans, dans on, a, on a beaucoup de choses à l'intérieur de, de soi. Et euh, En tout cas, je vais te dire une chose, c'est que je vais euh, diffuser cette interview euh, partout où je peux et en particulier à l'Equi meeting qui est, un, qui est un, une réunion euh, de, au niveau de la fédération, de la fédération française et des différentes instances en France. Parce que ce que tu dis, c'est trop génial je suis 100% d'accord avec ce que tu dis sur l'approche de l'équitation. Et les équitations traditionnelles, eh ben, elles, sont, elles, sont, elles, sont, elles sont précieuses, elles sont précieuses elles, elles doivent être protégées. Et c'est aussi le rôle d'une fédération d'équitation, je pense, que de les protéger en France et ailleurs. Donc, euh, en tout cas, moi, ce que je vais faire à mon petit niveau, euh, c'est diffuser euh, l'interview autant que je peux. Et, euh, et je vais aussi euh, inviter à nouveau euh, donc Rebecca. Euh, Rebecca, je vais, te mettre en, je vais te mettre en avant pour euh, que tu présentes un peu ton, ton euh, projet et également par rapport au financement euh, participatif que tu, as, que tu as mis en place Merci Sylvain, je crois que voilà. tu voulais dire encore quelque chose. Oui, je voulais parler de, voilà, sans oublier, voilà, j'ai créé une association et l'association, il s'appelle Étanol Yenenga. C'est Ça fait depuis 2005 que j'ai créé cette association. Mmh. Et le but de l'association, c'était, voilà, de, à la base, de créer un centre des arts et pour, pour former les jeunes de Burkina pour qu'ils arrivent aujourd'hui à prendre ça comme métier. Et de deux, même association, c'est cette association qui porte le Festival International des Arts Équestres, parce que voilà, c'est pour promouvoir pour, pour l'art équestre au Burkina et, puis, euh, et de mettre en lumière les talents du Cavalier d'Afrique. Du coup, voilà, cette association, association Étonne de Yenenga aujourd'hui, voilà, pour moi, c'était le, le base de, de, de tout ce que je fais. C'était tout. <rire> Merci à toi, Madi. Merci, Sylvain, euh, pour, euh, de me donner la parole. Alors, euh, en fait, euh, moi, mon financement participatif, il me permet de pouvoir aller au Burkina Faso pour apporter ma contribution, ma compétence professionnelle dans le milieu du cheval. Euh, une de mes compétences professionnelles, parce que je suis avant tout gardienne de troupeaux, euh, je suis podologue équin et c'est une compétence que j'ai et donc du coup le but pour moi c'était de descendre là-bas et d'assister les cavaliers, aussi et leurs chevaux dans les soins des pieds des chevaux et puis emmener du matériel. Euh, et au fur et à mesure je me suis rendu compte en discutant avec Madi, en invitant en Suisse euh, de, du projet colossal que c'est. Ça me donne l'idée d'ailleurs de pouvoir organiser une collecte de fonds qui ne concernera pas que mes besoins pour moi, partir en Afrique et apporter du matériel, mais qui permettra à soutenir en fait, et puis promouvoir le, le festival. Parce que euh, véritablement, hein, c'est le nerf de la guerre, l'argent. On est en train de parler d'un pays qui fait partie euh, des, des pays euh, les plus pauvres au monde, alors qu'il ne devrait pas, parce qu'on oui. est de PIB à l'intérieur, c'est mon côté un peu rebelle, mais je vais le dire, il y a toutes les ressources qu'il faut pour que les gens soient bien là-bas. Donc c'est des situations aussi qu'il euh, qu faut dire, et euh, pour que ce festival puisse se maintenir, pour que les traditions euh, équestres puissent faire enfin, durer, c'est vraiment important, je suis une femme de tradition, il faut que les gens là-bas puissent disposer des moyens de ça. Parce On peut aussi être dans l'état dans de nécessité, il faut pouvoir se nourrir, nourrir son cheval, c'est déjà une priorité donc l'argent c'est vraiment le hyper important pour que le festival puisse avoir lieu et je pense que ce qui est important aussi bah, c'est de pouvoir promouvoir comme tu es en train de le faire Sylvain, merci beaucoup et, euh, et du coup essayer de trouver des associations, des fondations qui, qui, qui puissent financer parce qu'en dehors de l'aspect cheval, il y a l'aspect culturel aussi Absolument Quand oui. en parlait avec Nadie, j'avais un grand rêve c'est pourquoi pas une fois une des éditions faire venir Clayson, les nations navarro qui viennent en Afrique, je sais que Clayson il a, a été voir les Touareg tout à fait. Euh, ce qu'il nous a pas dit, c'est que la tradition équestre burkinavée, elle est liée aussi avec le rythme et la musique. Et ça, on le voit dans Ozo, avec le tambour chez les Navarros. c'est vrai. Mmh. Donc, tu ouais, vois, il mais... y a des ponts culturels qui peuvent être mis en place et, et plus des gens, plus brasse des continents, des cultures ancestrales comme celle des dîners Navarro. Ben, du coup, je pense que ça peut motiver encore plus aussi à, à créer des ponts. Voilà. Après c'est oh oui, cet échange qui fait vraiment la, la beauté des de, de, de choses en fait de, de, de, du pays parce qu'aujourd'hui si tu as des, des, des échanges avec d'autres personnes qui ont leur façon de faire, leur façon de communiquer avec les choses leur façon de transmettre, pour moi voilà c'est pour cela j'aime bien ce festival que je suis en train de mettre en place, le but c'est ça aussi voilà d'échanger de, de avec les autres personnes et puis euh, voilà t'apprends toujours plus et puis euh, et voilà, quoi, ça fait que c'est un bel échange. Mm. Et bien, Rebecca, le, le projet, en tout cas, il est, il est posé, hein, euh, puisque là, moi, dans, du, dans une dizaine de jours, on, on a un projet qui est aux états unis justement, avec les, les traditions amérindiennes du sud-ouest des états unis euh, surtout celles des, des Amérindiens Navarro, que, que je connais bien depuis des, des années, et, et d'ailleurs, euh, une des personnes avec qui on travaille, euh, Clayson Benali. Euh, m'a dit qu'elle elle te connaissait, m'a dit en fait, elle, elle te connaît de réputation. Euh, donc tu vois, hein, tu es connu euh, mondialement. <rire> ça fait plaisir. Ap après, bah, euh, essayons, de, essayons euh, effectivement d'obtenir des financements. Les, les ouais. nations amérindiennes aussi, hein, elles sont largement en dessous du, du seuil de pauvreté dans le pays le plus riche du monde. Hein. Et, et, et, et ça, je crois que c'est... Euh, c'est aussi une des, une des choses que nous disent le, le, les chevaux, hein. euh, bien sûr il y a les financements, bien sûr il y a les choses, mais la, la vraie richesse, euh, dit, c'est un peu ce que tu nous as montré ce soir, c'est ton enthousiasme, euh, c'est ce projet, ce projet de, de réaliser le, le festival, et donc encore une fois, bah, d'ici moi en tout cas je ferai tout ce que je peux pour que cette initiative elle soit euh, connue, et, et donc grand merci d'avoir été donc, avec nous euh, ce soir, on va peut-être, euh, avant de, de, de clore, euh, euh, répondre à des, à des questions. Si vous avez des, des, des, des questions euh, par rapport au festival, par rapport aux traditions équestres au Burkina, ben, c'est le moment. Euh, merci beaucoup, Rebecca, aussi, et, et, euh, euh, je, je mettrai aussi. Je mettrai le lien en fait, euh, du, euh, du financement participatif euh, sous, la, sous la vidéo, en fait. C'est également sur le site internet. Et donc voilà, si vous avez des questions, si alors. Des ans, du coup, je si vais. Si il y a des gens qui sont intéressés, genre pour le dossier, des gens, voilà, tu peux les envoyer, le dossier que j'ai envoyé. Voilà. Tu peux les transmettre. J'ai envoyé à Rebecca aussi. Si il y a des gens qui ont envie de savoir plus. Ok. Franchement, n'hésite pas à les envoyer, les dossiers. Et si c'est à moi de le faire, je peux le faire aussi. Voilà. Hein, donc Colette, euh, qui remercie pour le témoignage, pour la motivation développer le travail avec le cheval, euh, voilà, Véronique qui nous remercie et qui souhaite euh, belle vie euh, au festival, voilà, euh, donc quelqu'un posait la question, comment les chevaux sont-ils arrivés en Afrique noire, et euh, donc Rebecca, euh, qui connaît bien le sujet, qui nous disait qu'ils ont toujours été... Ils ont toujours été... c'est les lignées des pursons arabes et des barbes. Euh, avant les colonies, en Afrique, on, on communiquait déjà avec également l'Amérique. Euh, L'Afrique est, est un fief euh, spirituel et intellectuel. Euh, depuis l'Antiquité, on sortait... Les mayas venaient en Afrique pour s'instruire pour, pour, euh, sur les mathématiques également. Euh, on sortait des pays d'Asie mineure pour venir en Afrique. On parle des Socrates, des Platon. Et donc, euh, il y a tout un monde, en fait, en dessous de la Méditerranée, qui développait déjà des échanges commerciaux. Et euh, ben, les chevaux euh, qui sont au Burkina Faso, qui sont au Mali, qui sont dans les nations équestres africaines, euh, remontent aux, aux lignées en fait, des premières juments arabes aussi, c'est depuis l'Antiquité. Ça n'est pas venu avec la colonisation. Disons que quand l'Occident est arrivé en Afrique, les gens étaient déjà à cheval. Exact. Merci, euh, merci Rebecca. Et donc, bah alors merci à vous tous d'avoir euh, été avec nous, de, de partager euh, bah, ces, ces, ces moments avec nous, et vraiment un grand, grand merci avec Madi, c'était trop génial. Merci beaucoup à toi, Sylvain, c'était avec un grand plaisir. Ben bah, voilà, super, super, super spontané, et vraiment, il y, y a cette énergie qui émane de toi, c'est... Super, que je vais que je vais emmener avec moi, possible, que je vais emporter avec toi. J'espère vraiment avoir le plaisir de te rencontrer euh, bah, en vrai. J'espère au cours d'un d'un stage, peut-être peut-être au Burkina, peut-être au Burkina. Oui, bon, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Et en tout cas, ben on reste euh, on reste connecté, comme on dit, on reste relié. Hein, et surtout donne nous des, des nouvelles en, du, du festival des photos euh, également par Rebecca donc, qui va être au festival en octobre prochain avec différents euh, projets tout voilà. ça va être publié génial et donc Madi je te laisse le mot de la fin pour conclure le, pour conclure le, le, le, la soirée pour conclure cette, cette interview euh, je te remercie déjà toi et puis Rebecca tous les deux et puis avoir les gens qui nous écoutent, donc euh, moi tout ce que j'ai à dire c'est de lui dire merci beaucoup et puis moi c'était un grand plaisir de partager ces bons moments avec vous et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter. Donc je comment, comment on peut te contacter répondre, en fait euh, dit Par euh, Facebook ou par okay. Instagram, ouais, là je suis toujours un peu connecté des noms. Ok bon bah super. Super. Si il y a des gens qui veulent m'appeler au téléphone, parce qu'ils ont des, des questions à me poser, ça, ça sera avec un grand plaisir. Ok, ok, ok. Je, donc sur Facebook, c'est Madi Dermé, hein, je crois. Ouais, Madi Dermé, ouais. comme le nom qui est sorti, ouais, c'est ça. Eh ben super. Ça marche. Euh, ben voilà. Et puis donc, si des personnes veulent aider euh, financièrement euh, en faisant une donation ou autre... Euh, bah avec, avec plaisir euh, l'association la, va, va certainement faire une petite donation aussi pour aider le festival euh, merci d'avoir été avec nous et euh, à bientôt pour une euh, bien. euh, soirée euh, en conscience avec les chevaux pour euh, des actions pour le cheval en conscience, merci à vous tous Allez, au revoir au revoir au revoir au revoir. Salut, au revoir. Maddy, salut Sylvain, au revoir à tous. Salut, au, revoir. au revoir, au revoir à tout le monde. Au revoir. Voilà, je mets en mode galerie du coup. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée encore. Au revoir. Au revoir.